De l'eau est versée sur une surface dite hydrophobe. Elle a peu d'affinité avec l'eau. On trempe le bout d'une baguette dans du savon liquide. La tension de surface de l'eau empêche la goutte de s'étaler. Les molécules de savon se placent à la surface de la goutte réduisant la tension de surface. La goutte d'eau savonneuse s'étale.